Bonjour à toutes et à tous, je propose que l'on commence, il est 15h01, donc bienvenue à Ossanopolis pour cette conférence d'ouverture du pavillon du One Ocean Summit, alors juste quelques éléments concernant ce pavillon du One Ocean Summit, du coup Ossanopolis a voulu proposer au public un, un programme de, de rencontres, d'événements, de tables rondes pour pouvoir euh, échanger, partager avec vous en fait, ce qui va se passer pendant ces trois jours à Brest. Et donc cette conférence en fait, va permettre euh, de euh, vous raconter hein, un peu le, la place de l'océan, pourquoi on s'intéresse en fait, à, ce, à ce milieu hein, qui, qui représente euh, 60, plus de 70% de la surface de notre planète, hein, et quels sont les enjeux et, et les sujets qui vont être discutés pendant ce, ce One Ocean Summit. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi, pour partager et pour échanger avec vous, euh, Anaïs Després. Donc Anaïs Després, Anaïs, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup Céline et Oceanopolis pour l'invitation. Euh, je m'appelle Anaïs. Je suis responsable mobilisation et communication dans une association qui s'appelle la Plateforme Océan et Climat, qui regroupe en fait une centaine d'heures de l'océan, donc aussi des associations, des instituts de recherche, des aquariums, et on travaille tous ensemble à sensibiliser les politiques au rôle majeur que joue l'océan, notamment vis-à-vis -vis du changement climatique. On pourra en reparler juste après. Et du coup voilà, Océanopolis, la Plateforme Océan et Climat. Cette communauté océan sont évidemment très impliquées dans, dans ce One Ocean Summit. On est là pour représenter voilà, ce qu'on appelle la société civile, donc tous ces acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques mais qui ont une expertise sur les différents sujets liés à l'océan. Voilà. Merci Anaïs. Alors, moi je me suis pas présentée, désolée. Je m'appelle Céline Iré, je suis la directrice scientifique de Sanopolis. Alors, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est euh, de répondre à quelques questions. Hein, euh, voilà. Euh, D'abord, quelle est la, la place de l'océan Pourquoi un, un sommet international dédié à l'océan Pourquoi l'océan mérite-t-il, en fait, ce, ce, ce moment, ces trois journées d'échange euh, Quels sont les enjeux hein, Quels sont vraiment, aujourd'hui, euh, euh, les éléments euh, forts hein, qui, qui méritent d'être discutés à l'échelle internationale hein, pour, euh, pour, pour construire, hein, finalement, euh, euh, L'océan de demain, un océan durable. Et puis, euh, après, euh, on, on terminera finalement sur euh, euh, quelles sont euh, les attentes. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à échanger. On est là aussi pour euh, partager avec vous. Hein. Donc, euh, vous pouvez à tout moment lever la main, euh, pouvoir voilà hein, vraiment... Euh, euh, partager, en fait, vos interrogations, vos questionnements. On est là euh, justement pour, pour échanger, pour en discuter tous ensemble. C'est ce qui va être fait pendant ce, ce One Ocean Summit. Donc, euh, vraiment, on aimerait que vous aussi, vous deveniez acteurs hein, et vous puissiez euh, interagir hein, pendant ce, ce moment, ce temps d'échange qu'on vous propose euh, avec cette conférence d'ouverture. Alors, première chose, pourquoi, euh, pourquoi un sommet international hein, pour l'océan donc euh, c'est vrai que nous on habite euh, alors vous êtes tout certainement plutôt euh, euh, Brestois ou en tout cas habitez pas loin de la mer, donc c'est vrai, fait partie de notre quotidien. Or il euh, y a quand même euh, une grande part de la population à l'échelle de la planète qui habite de manière qui, qui habite très loin hein, de l'océan, qui n'ont pas ce lien euh, quotidien. Et finalement, euh, la, la place de l'océan n'a peut, peut être pas la même, la même importance qu'elle peut avoir pour vous. Et c'est vrai que où que l'on habite, finalement, que l'on soit à 2000, 3000 km de l'océan, on est connecté à cet écosystème qui nous apporte énormément de services au quotidien. Oui, tout à fait. Euh, bah, comme tu le disais juste avant, Céline, on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'océan, c'est deux tiers de notre planète. Donc euh, les meilleurs témoins, ceux qu'on entend le plus, c'est peut-être... Euh ceux qui vont dans l'espace. Ils nous rappellent tout le temps que bah, la planète, en fait, elle est essentiellement bleue. Donc, euh, les parties continentales, on ne les voit pas tant que ça quand on prend vraiment du recul. Donc, cet océan, euh, il recouvre deux tiers de, de notre surface. Et surtout, euh, ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, euh, bah, déjà, la vie, elle est née dans, dans l'océan. Je veux dire, il y a de ça 4 milliards d'années. Donc, il est vraiment là euh, aux prémices du vivant euh, pour euh, tout, tout, tout l'ensemble des êtres vivants qu'il y a sur cette planète. Il est vraiment à la base de... de de tout ce qui peut se faire sur Terre. Et nous, en tant qu'humains, on a aussi un petit morceau d'océan en nous. Et ce qu'on sait moins aussi, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille à la plateforme Océan et Climat, c'est que euh, l'océan, en fait, c'est le principe régulateur du climat euh, sur cette planète. Pourquoi Parce que déjà, euh, il capte euh, plus de 90% des ex-chaleurs euh, dues aux activités humaines. C'est-à-dire qu'il vient absorber cette chaleur excédentaire dans l'atmosphère et en fait, il, par le gré des courants marins, il redistribue cette chaleur aux quatre, aux quatre coins de la planète. On dit parfois que euh, si l'océan ne captait pas cette chaleur, on ne pourrait juste pas vivre à la surface de la planète parce qu'on serait juste carbonisé, tout simplement. Donc c'est un régulateur thermique très important. C'est aussi un poumon de la planète. Hein. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler euh, de, des forêts. Hein. Généralement, euh, si on vous demande... Euh, voilà. quel est le poumon de la planète Vous allez tout de suite dire, bah, la forêt, évidemment. Mais en fait, il euh, faut savoir ce qui se passe la même chose dans l'océan. L'océan produit la moitié de l'oxygène que l'on respire sur Terre. Il y a aussi un phénomène de photosynthèse qui est réalisé en fait par le plancton à la surface de l'océan. Et donc, on a deux poumons sur cette planète, sur la Terre. L'océan avec le phytoplancton qui produit de l'oxygène et les forêts. Et finalement, si l'océan n'était pas là, on aurait, comme le disait Anaïs, il y a cet effet de, de capteur de chaleur, mais également d'obducteur d'oxygène qui est vital, vital pour la vie sur Terre. C'est ça. Et en plus de produire de l'oxygène, il absorbe aussi une grande quantité de CO2. Donc à peu près un tiers des, du CO2 qui est émis par les activités humaines, il est directement capté dans l'océan. Donc en fait, il a vraiment des fonctions qui sont multiples et qui permettent... De maintenir une forme d'équilibre pour l'ensemble des êtres vivants sur cette planète. Et c'est vrai qu'il est en, constante, en constant mouvement. On dit aussi souvent qu'une goutte d'eau, elle met 1000 ans à faire le tour de la planète. Donc 1000 ans, c'est une échelle de temps qui est importante, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'une goutte d'eau, elle fait le tour de la planète. Donc la pluie qu'on peut avoir ici à Brest, d'une manière ou d'une autre, elle va se retrouver quelque part dans les pôles, quelque part sur le continent africain. Enfin voilà, c'est vraiment une immense, le plus grand réservoir de biodiversité sur Terre qui a des des capacités, des facultés qui sont essentielles pour tous les êtres vivants et qui en plus est très dynamique et qui est en constante évolution. Encore un chiffre, hein, l'océan, c'est 97% de l'eau sur Terre. Alors ça, on l'oublie aussi, hein, c'est une masse d'eau euh, énorme. Le reste, les 3%, euh, c'est les nappes souterraines, les fleuves, les rivières. Donc finalement, euh, et tout ça est lié hein. il y a, euh, alors on l'apprend à l'école hein, quand on est beaucoup plus jeune, mais on l'oublie finalement, cycle hein, euh, l'eau l'eau au niveau de l'océan finalement ça s'évapore hein, des nuages, il pleut sur le continent, hop ça passe dans les rivières les fleuves, ça revient à l'air hein. donc l'eau de binet que l'on boit elle est peut-être 100 fois, 1000 fois plus que ça hein, par l'océan donc c'est quelque chose vraiment euh, essentiel de vital hein, euh, finalement euh, cette masse d'eau euh, représentée par l'océan et puis, il y a aussi tout ce que ça nous apporte directement en tant que société humaine. Donc, comme on le disait, l'océan, c'est le plus grand réservoir de biodiversité sur Terre. Je pense qu'on est nombreux ici à consommer du poisson. Donc, il abrite des tas d'espèces. Donc, pour nous, dans nos cultures occidentales, on mange du poisson, de la viande. Il y a des populations dans le monde pour lesquelles l'apport en protéines de poisson, c'est juste vital. Donc, toutes les ressources issues de la pêche elles sont vraiment très importantes. Et puis, il y a aussi tout un potentiel énergétique qu'on est en train de développer au fur et à mesure, grâce à toutes les énergies marines renouvelables, donc l'éolien en mer, l'hydrolien, tout ça, c'est des capacités qui, grâce à la, à la force du vent, grâce à la force de la houle, permettent de produire une énergie qui, est quand même un, qui a quand même un impact en termes d'émissions de CO2 beaucoup moins important que d'autres, comme le charbon, par exemple. Donc, euh, donc voilà, l'océan, au-delà de tout ce qu'il apporte, à la planète dans son ensemble, ça nous apporte, nous aussi, dans notre quotidien, dans nos moyens de, de sommer, de subsistance. Et c'est aussi un formidable potentiel de développement, mais c'est sûr que ce développement, il faut qu'il soit durable, parce que si on continue d'impacter l'océan tel qu'on le fait, forcément, on amenuise ses capacités à, à nous rendre des services. Anaïs ah, se parlait de la biodiversité, c'est vrai que c'est un foyer, de, une concentration de biodiversité incroyable hein qui aussi, que l'on découvre. Hein, Aujourd'hui, on, on ne connaît pas tout dans l'océan. Alors, elle parlait du potentiel voilà, par rapport aux énergies renouvelables, par rapport aux ressources alimentaires, mais euh, ce qu'on a découvert aussi, c'est que cette biodiversité, elle, euh, elle détenait des molécules, hein, des molécules qui étaient euh, extrêmement intéressantes, avec des applications euh, dans notre quotidien, des applications euh, également en termes de santé. Alors, vous connaissez... Euh, peut-être tous, l'histoire de ce ver marin hein, de, de, de, de la l'arénicole, qu'on appelle ici en Bretagne le buzuc, hein, que l'on ramasse pour aller pêcher. Ben, finalement, il y a un chercheur euh, du CNRS, hein, de la station biologique de l'éthique s'est rendu compte que dans, dans ce ver, hein, euh, il y avait une hémoglobine, hein, mais une hémoglobine très particulière, il, euh, que l'on appelle alors simplement une hémoglobine universelle, qui avait euh, un potentiel de transport d'oxygène dix fois plus important que l'hémoglobine humaine. Et avec, finalement, un champ d'application assez incroyable, puisque aujourd'hui, les travaux qui sont menés avec cette hémoglobine du verre marin montrent qu'on euh, peut maintenir au moment de, euh, des organes hein, qui vont être transplantés de très, très bonnes conditions. Et ce qui favorisait, finalement, euh, la greffe d'organes, hein, faire en sorte qu'on aille plutôt vers euh, un taux de réussite vraiment très important. Donc, on compte finalement qu'il y a un potentiel énorme avec l'océan euh, dans, dans tout ce qu'il offre. Finalement et tout ce qui nous offre dans notre quotidien et que ça nécessitait aujourd'hui vraiment d'avoir un regard porté sur sur cette immensité et du coup également un intérêt à l'échelle internationale pour vraiment pouvoir répondre aux enjeux dont l'océan doit faire face. Exactement et c'est vrai que avec tout ce que tu as dit Céline notamment ces animaux marins qu'on continue de, de, de découvrir et qui ont vraiment des, des capacités à vivre en milieu extrême et à produire des choses qui, qui sont juste hallucinantes. Il faut oublier aussi qu'au final, il ben, y a encore une grande partie de l'océan qui reste encore à explorer. C'est quand même difficile d'accès. Au plus profond, la fosse des Mariannes, c'est 11 000 mètres de profondeur. Donc, il euh, faut déjà être bien équipé pour réussir à descendre à des profondeurs pareilles. Et puis, euh, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre depuis quelques décennies, euh, qui nous permet vraiment d'envisager même les sous un ongle. Jusqu'à il y a encore peut-être 30, 40 ans, on pensait impossible le fait qu'il y ait des êtres vivants qui puissent vivre sur le, le plancher océanique. Mais en fait, si, il y a des êtres vivants qui y vivent, qui n'ont pas besoin de la lumière du soleil, là où on pensait que c'était fondamental, qui se nourrissent d'une manière qui est complètement différente que nous, êtres terrestres. Donc euh, voilà, on découvre plein de choses, plein d'applications pour la santé, pour... Euh, Enfin, des, tas de, de, des tas de potentiels que l'océan nous permettrait. Mais euh, voilà, comme le disait Céline, c'est vrai que c'est important avec le One Ocean Summit, et c'est un de ses objectifs, de réunir un petit peu tous les acteurs liés à l'océan qui ont une expertise sur le sujet pour pouvoir discuter ensemble de euh, quelle est la marche à suivre, quelles sont les actions prioritaires à mener, et surtout, comment faire ça dans, un, dans une logique de durabilité afin de permettre justement à l'océan de, de nous offrir toutes les capacités euh, qu'il a actuellement et de les préserver au maximum avant de passer aux enjeux et aux thématiques qui vont être discutées hein, pour le One Ocean Summit, je propose de, voilà, de, de vous donner la parole si vous avez des questions ou si vous avez des compléments, si vous voulez intervenir sur des sujets voilà, que vous connaissez. Ou... Euh, voilà. Il y a une Bonjour. Merci beaucoup pour euh, toutes vos explications. J'ai une question peut-être un peu naïve. Hein. J'y connais pas grand-chose. Hein. C'est justement pour en apprendre plus que je suis là. Euh, tout le rôle euh, dont vous parliez de l'océan, est-ce que c'est vrai aussi dans les profondeurs Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre le, la superficie de l'océan qu'on connaît mieux euh, avec les profondeurs oh, Je vois qu'il y, y a quelques spécialistes dans la salle. <rire> Alors, en fait, l'échange... Les, les euh... Anaïs parlait justement de la capacité de l'océan à capter du, du CO2, hein, du dioxyde de, voilà, de carbone. Donc un échange, l'interface atmosphère-océan, aujourd'hui, il est essentiel. C'est là où se font tous les échanges. Mais évidemment, l'océan est en trois dimensions. On a une vision à plat de l'océan. Hein. Tout ce qu'on voit en termes de, de profondeur de l'océan, c'est quand on met les pieds euh, ou quand on va se baigner à la plage, donc on est à peu près sur 2 mètres, 1 mètre ou 2 mètres. Hein. Mais il faut s'imaginer ce que disait Anaïs, le relief de l'océan, les pondeurs hein, sont incroyables. Hein. En fait, si on versait le euh, relief, si on inversait, on, on verrait que c'est beaucoup plus accidenté, hein, l'océan. Alors, la hauteur moyenne sur Terre, elle est de 100 mètres. La profondeur moyenne de l'océan, c'est 2800 mètres. Donc vous imaginez bien qu'il voilà, y a énormément de choses hein, sous la surface, et qu'évidemment, il y a des échanges réguliers. Elle parlait tout à l'heure, Anaïs, des courants. En fait, les courants, ils vont être parfois de surface, parfois de profondeur. En fait, c'est ce qu'on appelle la circulation océanique globale. En fait, quand une goutte d'eau vient sur ce, ce qu'on appelle le tapis roulant, en fait, elle est transportée, elle fait le tour de tous les océans et elle revient en fait, au même endroit. Mais à un moment donné, elle va être à la surface. À un autre moment, elle va plonger. La masse d'eau va plonger. Donc, on va avoir des masses d'eau chaude, des masses d'eau froide. Et tout ça, évidemment, les interactions. Il y a des échanges à, à, à ces différents niveaux. Ce qui se passe à la surface, avec la production de phytoplancton et derrière la chaîne alimentaire, hein, le zooplancton, voilà, qui arrivé, euh, le, le zooplancton qui va être mangé par euh, voilà, des prédateurs supérieurs, cette chaîne alimentaire. En fait, quand ces organismes meurent, en fait, ils sédimentent. Hein, C'est ce qu'on appelle cette neige euh, voilà, qui arrive, de particules hein, qui arrivent au fond et qui fournit en fait, de la matière première hein, aux espèces qui vivent sur le fond. Mais ça peut être à des profondeurs importantes, hein, cette, cette neige. Euh, donc là aussi, il y, y a un échange, il y a vraiment... Euh, voilà, ce n'est pas juste tout se passe à la surface, il y a vraiment un lien entre ce qui se passe au fond et à la surface. Et aujourd'hui, justement, cette, le fait que l'océan capte beaucoup d'énergie, hein, de, de chaleur à la surface, en fait, elle est redistribuée, cette énergie. Mais on commence à voir des changements de température, pas uniquement qu'à la surface, mais aussi hein, à, à des profondeurs. Euh, je crois que dans les dernières publications, on commençait à avoir des, des augmentations de température, même jusqu'à 700 mètres de fond. Donc, on voit bien que voilà, ça ne reste pas juste dans cette zone hein, vraiment de surface. Et puis, euh, même chose hein, sur les, les pollutions plastiques, en fait, euh, les micro de plastique, on en retrouve également hein, dans, des, dans des zones très profondes. Donc, il y a vraiment aussi euh, cette vision en trois dimensions de l'océan, finalement, hein, qu'il faut avoir, euh, cette colonne d'eau qui est vraiment très, très importante. D'autres questions Si certains d'entre vous veulent compléter hein, ce qu'on qu vient de dire, il ne faut vraiment pas hésiter, hein, vous pouvez aussi intervenir. Je propose qu'on passe à la, voilà, à la, la deuxième partie, hein, voilà, après cette vision globale de l'importance de, de l'océan. Hein. Euh, voilà, on va aborder ce sommet international de l'océan, ce One Ocean Summit et partager avec vous hein, les différents thématiques, en fait, les enjeux hein, aujourd'hui de l'océan, euh, ces enjeux qui vont faire l'objet de, de discussions hein, pendant, le, pendant ces trois jours à Brest. Je veux commencer, Anaïs. Oui, OK. Euh, alors, euh, donc, en quelques mots, bon, ce One Ocean Summit, c'est euh, un événement qui est euh, à l'initiative de notre président Emmanuel Macron euh, qu'il a annoncé lors d'un autre événement international, euh, qui était euh, le, euh, le projet mondial de la nature, qui s'est euh, déroulé euh, en septembre euh, à Marseille. Alors pourquoi est-ce que c'est une première Déjà, il faut savoir que la France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale. Donc la France a vraiment un rôle à jouer au niveau politique pour euh, porter les enjeux de l'océan, tout simplement parce que, euh, avec ses, ses différentes côtes et ses territoires d'outre-mer, euh, elle dispose du deuxième territoire maritime mondial, ce qui n'est rien. Donc, euh, nous, en tant qu'acteurs de l'océan, on était contents d'entendre cette nouvelle parce que c'est vrai qu'on en fait, parlait assez peu d'océan euh, en politique il y a encore euh, 10-20 ans. C'est quelque chose d'assez nouveau euh, parce que l'océan, euh, on en parle un petit peu partout dans les différentes conférences internationales, mais il n'a pas vraiment son lieu dédié. C'est-à-dire que, par exemple, dans les enceintes qui vont parler de l'alimentation, on va parler de la pêche. Dans les enceintes qui vont parler du climat, on ne parlait pas d'océan, à la base, mais progressivement, on voit que grâce au travail que font des actes comme, comme océanopolis comme les membres qu'on a au sein, au sein du climat, c'est un sujet qui commence à émerger. Donc C'est pour ça que euh, la présidence française s'est saisie de ce sujet et notamment dans le cadre aussi de son action auprès de l'Union européenne. Donc Actuellement, France, elle a la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ça veut dire que, six mois, la France va avoir un peu un rôle d'animation de la communauté européenne au niveau politique pour porter des enjeux spécifiques. Et du coup, Emmanuel Macron a décidé, dans ce cadre-là, d'opter, euh, auprès de nombreux autres enjeux, hein, mais je veux dire, les enjeux de l'océan. Donc, en ça, on peut dire que c'est une première que la France décide d'organiser une conférence sur son propre territoire et qui plus est, une conférence internationale. Le grand objectif de cette conférence, comme on l'a dit un peu avant, en fait, c'est vraiment de réunir les acteurs de l'océan, donc aussi bien les acteurs des associations que les acteurs professionnels du secteur maritime, les scientifiques, mais de les réunir aussi aux côtés de représentants politiques pour ensemble définir les actions à mettre en œuvre, préserver l'océan, pour ensemble discuter d'actions prioritaires et des thématiques prioritaires. Et voir comment est-ce qu'on s'assure que dans les 5, 10, 15 prochaines années, euh, on... on interagit avec l'océan de la manière la plus durable possible. Alors, parmi le premier enjeu, c'est il y a un vrai besoin de naissance sur l'océan. c'est vraiment essentiel. Alors, c'est assez simple, en fait, si on veut mieux préserver, mieux protéger, en fait, il faut mieux connaître. Donc, aujourd'hui, la communauté internationale. Euh, annonce clairement qu'il y a un besoin de connaissances, il y a un besoin de recherche, il y a un besoin d'étudier l'océan avant d'aller vers l'exploitation de certaines ressources. C'est vrai qu'on vous a présenté toute l'immensité de l'océan, donc vous imaginez bien que ça nécessite des moyens. On parlait de cette, cette, ce milieu en trois dimensions, ça complique les choses, aller étudier l'océan, c'est pas comme aller dans une forêt... Euh, voilà, euh, pouvoir installer son campement et puis tous les jours faire des prélèvements collecter des données euh, si on allait faire la même chose euh, euh, au niveau de l'océan euh, que ce soit euh, dans une forêt de kelp euh, en Antarctique donc, bah, voilà, tout de suite c'est un peu plus compliqué hein. il faut un navire océanographique il faut une équipe euh, installer voilà, des, voilà, un camp sur site euh, plonger, plonger voilà, euh, il y a toujours un, un risque hein, dans des milieux un peu extrêmes donc, c'est tout de suite des moyens plus conséquents, en tout cas, pour pouvoir aller étudier ces écosystèmes, et même pas des grands fonds. Ou là, tout de suite, quand on va aller étudier les grands fonds, euh, voilà, c'est euh, pour descendre à 2000, 3000 mètres. Euh, Aujourd'hui, euh, la France a une chance incroyable, c'est d'avoir une flotte océanophile euh, qui soit équipée d'engins submersibles et dont un engin euh, habité, hein, le Nautine. Hein, et cette flotte est gérée par Efromère. Euh, voilà, on peut... Euh, mais c'est sur une toute petite zone. Hein, C'est vrai que quand on va échantillonner, euh, on ne peut pas balader et couvrir euh, plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Donc on voit bien que euh, voilà, les moyens ils sont conséquents dès qu'on veut étudier l'océan. Et aujourd'hui, en fait on connaît peu de choses. On sait qu'il y a un potel énorme. On en parlait tout à l'heure. C'est un, un foyer de biodiversité avec euh, un potentiel euh, qu'on a du mal à, à estimer hein, aujourd'hui. Mais on a besoin de cette connaissance. Et ça, ce sera un des éléments hein, qui, va, qui va être discuté hein, pendant euh, les ateliers et les forums qui vont avoir lieu euh, au One Ocean Summit. C'est vraiment cette nécessité euh, à l'échelle internationale de développer encore et encore en fait, cette recherche euh, sur l'océan. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'un élément qui vient un peu rajouter à cette complexité et à ce besoin de, de comprendre, c'est euh, comme on le disait... donc L'océan, c'est immense, c'est un milieu dynamique où cohabitent des tas d'espèces. On l'a vu tout à l'heure, il y a de la cohabitation entre les espèces en trois dimensions, donc aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Il y a des échanges entre l'océan et l'atmosphère. Il y a les échanges entre les humains et l'océan. Donc ça veut dire qu'au final, si on pense en termes de recherche, je veux dire, ça, ça nécessite de mettre un peu autour de la table des tas de compétences complètement différentes des tas de scientifiques qui vont faire, mener leurs recherches de manière complètement différente. Entre quelqu'un qui va étudier des sociétés humaines, par exemple, qui dépendent directement de l'océan, et quelqu'un qui va aller étudier des écosystèmes profonds, il va falloir trouver un moyen, entre guillemets, de, de faire cohabiter toutes ces sciences-là. Donc il y a un besoin, bien sûr, pour soutenir la science, pour nous éclairer sur le rôle de l'océan présent et à mais aussi un besoin de mettre ensemble différentes communautés scientifiques pour qu'elles puissent au mieux prédire les évolutions de l'océan et l'impact que ça aura, positif comme négatif, sur les populations humaines. En termes d'impact, aujourd'hui, vraiment, l'océan est lié, évidemment, à sa biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité est fortement impactée. On parle de la sixième extinction. Donc, il y a une forte érosion de la biodiversité. Dans le milieu marin, on estime qu'il y a 40% à peu près de perte de biodiversité avec un des éléments qui impacte forcément cette biodiversité, c'est le changement climatique. Donc évidemment, là, on a besoin de connaître, pour pouvoir euh, prédire hein, comment les choses vont évoluer, euh, comment finalement l'océan va être impacté euh, par le changement climatique, comment euh, cela va impacter sa biodiversité, dont on dépend, nous, fortement, dans notre quotidien. Euh, parmi les autres euh, sujets qui vont se discuter pendant ce Washington Summit, il y a évidemment la question de la gouvernance, qui est une question majeure à l'échelle de l'océan. Alors, gouvernance, euh, il y a, faut savoir qu'il y a quand même un traité international, ça s'appelle la Convention de Montébé, pardon, qui euh, euh, du coup, définit un ensemble de, de réglementations hein, en fonction de, des, des espaces, des zones. Hein, quand Anaïs disait alors que la France est la deuxième puissance maritime mondiale, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle sa zone économique exclusive, qui est une limite, ce qu'on appelle dans les 12 mines à partir de la côte. En fait, dans cette zone-là, cet espace est la juridiction nationale. Donc, c'est la France qui réglemente cet espace maritime. Au-delà, et c'est valable pour tous les pays à l'international, au-delà, en fait... Il n'y a plus, voilà, il n'y a pas cette juridiction nationale. C'est ce qu'on appelle la haute mer. Et aujourd'hui, cette, cette haute mer, en particulier la colonne d'eau, en fait, il n'y a pas, en fait, de, de convention internationale pour réglementer cet espace. Or, cet espace, elle a un foyer de biodiversité, là aussi, euh, exceptionnel. Elle a des potentiels hein, pour différents types d'activités qui pourraient s'y développer. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est d'arriver à un accord international pour pouvoir préserver, en fait, cette zone de haute mer. C'est ça. Et comme le disait Céline, donc, chaque État qui a une côte, bien sûr, une espèce de frontière océanique, entre guillemets. Donc, dans sa zone économique exclusive, c'est l'État qui décide des règles qu'il va mettre en œuvre. Au-delà, c'est la haute mer. Et en fait, la haute mer, sur l'ensemble de l'espace océanique, c'est 60%. Donc, si on part du principe que deux tiers de la planète c'est l'océan et que sur ces deux tiers, 60 n'ont en fait aucune juridiction d'appliquer, on se rend compte que c'est un peu le Far West. Donc, pourquoi je dis le Far West Tout simplement parce que, comme le disait Céline juste avant, pouvoir aller en mer, que ce soit sur la surface ou dans les profondeurs, ça nécessite évidemment des équipements, ça nécessite des moyens techniques, financiers. Aujourd'hui, les États ne sont pas du tout vis-à-vis -vis de ça. Donc il y a des États qui, en effet, ont des flottes très compétentes qui peuvent descendre à 11 000 mètres de profondeur, mais il y a des tas d'États qui n'ont pas ces capacités-là. Et quand on dit c'est le Far West, c'est tout simplement qu'à l'heure actuelle, c'est un peu premier arrivé, premier servi Donc par exemple, pour la pêche, on va avoir des pays qui vont avoir des immenses capacités de pêche, qui vont venir se mettre juste au bord de la juridiction nationale d'un autre État, et qui vont venir tout simplement vider certaines zones de l'océan de leurs poissons. Ça va avoir un impact direct sur le pays qui est juste à côté, qui, lui, euh, qui n'a pas ces capacités de pêche-là, par exemple, ne va pas pouvoir assurer les moyens de subsistance de sa propre population, qui, elle, dépend directement de poissons. Donc c'est vrai que c'est très important, ces questions de régulation de la haute mer. C'est un des jeux principaux de ce sommet. Euh, il y a des négociations qui sont en cours depuis plusieurs années, qui ont été mises à arrêt à cause du Covid, comme beaucoup, enfin, la plupart en fait, des conférences internationales. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de faire en sorte que les États se mettent autour de la table, reconnaissent ensemble que l'océan est un bien commun pour tous et décident ensemble de euh, comment dire, cadrer un petit peu justement cette exploitation de l'océan pour qu'elle puisse être la plus juste, la plus équitable et la moins impactante. Donc euh, voilà, dans, dans la dynamique du sommet, l'idée, c'est de créer une mobilisation en amont justement de ces négociations sur la haute mer qui vont se passer en mars. Ça permet un petit peu de prendre la température. Si on voit qu'il y a de nombreux États qui s'engagent et qui sont motivés pour avancer là-dessus, c'est qu'a priori, on pourrait avoir de bonnes nouvelles lors des prochaines négociations qui vont se passer à New York. On espère. Oui, croisez les doigts. <rire> Alors, juste pour compléter, on, cette, euh, cette discussion hein, sur la gouvernance de la mer, elle ne concerne que la côte d'eau, puisqu'en fait, les farins, eux, euh, du coup... Euh, Font l'objet d'une autorité qu'on appelle l'AIFM, qui est l'Autorité internationale des fonds marins, qui définit vraiment, réglemente en fait l'utilisation de ces fonds marins. Et c'est cette autorité internationale qui donne des permis d'explorer et d'exploiter les fonds marins. Donc c'est vraiment plutôt cette colonne, mais qui représente, comme disait quand même 60% de la surface, donc c'est quand même énorme. Autre sujet qui va être discuté pendant ce One Ocean Summit, c'est la, la protection, hein, la protection des, des espaces marins. Cette protection, aujourd'hui, est un des enjeux, évidemment, pour pouvoir maintenir, évidemment, cette biodiversité marine, maintenir les écosystèmes qui jouent un rôle aussi pour les populations littérales, hein, de protection, de ressources. Voilà, il y a vraiment un enjeu à, à maintenir euh, ces habitats. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui a été annoncé, c'est 3 de protection euh, des es marins d'ici 2030. Alors, 2030, c'est dans 8 ans. Voilà. Donc, euh, il y a des pays qui sont un peu en avance, hein, d'autres euh, très en retard. Donc, ça, c'est aussi euh, un des objets, un des enjeux hein, de, des discussions euh, qui vont avoir lieu pendant le One Ocean Summit. Euh, par rapport à ces statuts de protection, il y a aussi une discussion à l'échelle internationale sur euh, quoi une protection. Que, quels sont les enjeux par rapport à une protection forte Aujourd'hui, euh, la communauté scientifique... Euh, estime qu'il est essentiel d'avoir des zones de protection forte hein, pour pouvoir, euh, euh, protection forte ou hein, appeler également protection intégrale, hein, c'est-à-dire que vraiment, il n'y euh, a, a pas du tout d'activité humaine, hein, de pêche, pas de pêche, pas d'extraction, euh, aucune activité de loisir hein, pour pouvoir euh, maintenir euh, voilà, des, des foyers de biodiversité hein, et les maintenir dans un état de santé euh, euh, le plus idéal possible. Oui, c'est vrai que c'est un sujet, euh, la protection euh, des zones marines, c'est un sujet euh, qui fait plutôt l'unanimité euh, du côté de la communauté euh, scientifique et des associations. Euh, bah, la, la, la science le prouve, hein, je veux dire, des, des, des zones qu'on aurait intégralement protégées euh, permettent en fait à la biodiversité de régionaliser en un temps assez court. Donc, euh, à partir du moment on l'a vu pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez euh, eu ces, ces informations, euh, comme le trafic maritime a baissé, le tourisme aussi. Je veux dire, on a vu des, des endroits où il y a certains, des, des dauphins qui sont, qui sont revenus. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment des, des très belles scènes qui se sont faites euh, juste parce que pendant quelques mois, on a laissé la nature reprendre un petit peu ses draps. Donc vrai que cette notion de protection des zones marines, elle est très importante. Mais comme le disait Céline, entre dire qu'on protège un endroit et au final ne rien mettre en œuvre pour le protéger et du coup tout y permettre, et le protéger vraiment avec des moyens de gestion, de surveillance et surtout un cadre qui explique que... Certaines activités peuvent être permises, mais des activités à très faibles impacts et toutes les activités qui n'ont pas d'impact pas permises, on voit vraiment la différence. C'est ce qu'on appelle en fait des bénéfices écologiques. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question qui va être portée lors de sommet c'est à quel point est-ce qu'on est ambitieux pour la protection de l'océan et surtout, comment est-ce qu'on met en œuvre cette protection Parce que le dire, c'est une chose, mettre des moyens pour s'assurer que l'ansoie soit bien protégée, c'en est encore une autre. Et au-delà, euh, ça relie un peu ce qu'on disait avant, euh, il y a aussi euh, pas mal de, de, de scientifiques et d'acteurs qui souhaitent qu'on euh, puisse, dans le cadre des négociations sur la haute mer, développer également des aires protégées en haute mer. Donc ça veut dire que ça ne dépendra pas uniquement de la zone euh, sous ju juridiction nationale des États. Ça, ça voudrait dire qu'ensemble, on se met d'accord pour dire qu'à certains endroits où il y a euh, vraiment... Euh, euh, des, des, des, des endroits où la biodiversité foisonne, on décide conjointement euh, de limiter euh, les usages, Donc, que ce soit ceux de la pêche, ceux du transport, euh, ceux de l'extraction, euh, comme on a pu le dire avant. C'est vraiment un des gros jeux euh, sur lequel il y a beaucoup d'attentes, d'autant plus que euh, cet objectif 30 d'ici 2030, ça fait partie euh, d'objectifs qui sont intégrés dans d'autres dynamiques internationales. Il y a également le sujet de la mer nourrissante. Alors, on l'a abordé tout à l'heure, hein, finalement. La mer fournit euh, beaucoup de. Voilà. Euh, de, un vrai potentiel. Hein. Alors, ça soit les, le développement des énergies marines renouvelables, euh, voilà, les molécules hein, dont on parlait, euh, des molécules euh, marines issues de la biodiversité. Hein. Euh, là, l'objectif aussi. Alors, il y a aussi les ressources alimentaires. L'objectif d'une discussion à l'échelle internationale, c'est aussi de définir un cadre global voilà, et de partager ce qui se fait dans différents pays pour pouvoir aller vers une, une le développement d'une aquaculture, une pêche durable, en termes d'utilisation de, de la biodiversité pour voilà, récupérer les molécules intéressantes pour les applications santé ou autres. L'objectif, évidemment, c'est aussi... Euh, parfois, ces molécules, elles viennent de, de pays euh, qui sont en voie de développement. Euh, on va extraire, en fait, euh, voilà, euh, aller euh, explorer cette biodiversité. Comment euh, ces pays-là aussi, euh, euh, on partage en fait ces découvertes hein, et Ils ont accès aussi aux avantages hein, liés à cette découverte. Donc, c'est aussi à l'échelle internationale pouvoir discuter sur, sur ces éléments-là. Euh, comment on fait en sorte que, en tout cas, il y ait euh, ces ressources, elles, elles restent, elles soient en bonne santé hein, pour, pour l'avenir, pour le futur. Hein. Euh, et puis avec un cadre hein, qui soit euh, équitable hein, pour, pour l'ensemble des pays. Oui, et c'est vrai que dans ces sujets, les enjeux de pêche sont quand même très importants. Comme on le disait tout à l'heure, nous, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on est des grands consommateurs de produits de la mer, mais on consomme aussi plein d'autres produits. Il y a vraiment des endroits dans le monde où il y a, en fait, on pêche de manière artisanale, c'est vraiment le moyen de subsistance de communautés en entier. Euh, à partir du moment où on prive euh, ces communautés-là euh, d'accès à des protéines animales, euh, en fait, ça, ça crée aussi des drames humains, ça crée des problèmes de sécurité alimentaire. Et c'est vrai que euh, l'océan, voilà, ce grand espace où tout le monde ne peut pas naviguer de la même manière, c'est vraiment important. Euh, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place un principe de responsabilité partagée. Euh, ce n'est pas parce qu'on euh, euh, ne voit pas ce qui se passe loin de nous que ça ne se passe pas. Donc euh, sur tous ces enjeux de, de partage de connaissances, de partage des découvertes sur les ressources génétiques, mais aussi euh, euh, d'équilibre sur l'accès aux ressources cellulaires, c'est vraiment c'est euh, vraiment très important. Une autre thématique qui va être abordée aussi pendant ce One Ocean Summit, c'est tout ce qui touche au transmaritime. Il y a un vrai enjeu lié au transport maritime à l'échelle mondiale. En fait, c'est quand même ce qui permet, de, de, évidemment, d'apporter de, des pays voilà, qui fabriquent vers les pays qui consomment. Et ce transport maritime. Ben, finalement, est à l'origine quand même de 90% des marchandises que l'on achète au quotidien. Vous tous, là, sur vous, vous avez des, des vêtements, des, des choses avec vous qui ont été transportées à un moment donné par la mer, par des bateaux qui ont traversé les océans. Donc ça, c'est vraiment important à, à, à prendre en compte, évidemment, puisque c'est un élément majeur et le transport maritime aujourd'hui s'est fixé aussi une feuille de route, il y a des vrais enjeux pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter les pollutions, diminuer les impacts sur l'océan puisque comme je vous disais évidemment il y a des bateaux qui circulent un peu partout, en continue alors pour ceux qui aiment bien regarder un petit peu quel est le trafic, alors je sais que ça se fait avec le trafic aérien mais vous pouvez faire la même chose avec le trafic maritime. Sur vos ordinateurs, vous pouvez aller voir, il y a des sites web, vous pouvez voir à un instant T, là en ce moment, le nombre de bateaux qui est en train de circuler un peu partout dans le monde. Et Vous allez voir la, la densité assez incroyable de navires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une organisation maritime internationale, l'OMI, qui définit évidemment une feuille de route pour pour que le, ce transport maritime, hein, en tout cas, euh, s'engage pour limiter ses impacts. Alors, euh, vous avez peut-être pu voir aujourd'hui dans la presse ou entendre parler, hein, de, le développement, le retour, en tout cas, du transport à la voile. Euh, la voile, aujourd'hui, est un des axes hein, qui, euh, que, que le transport maritime regarde de, vraiment d'assez près. Hein, évidemment, euh, pouvoir équiper les navires de, de voile euh, pendant un temps de leur trajet, permettrait de limiter la consommation de carburant. C'est voilà, une manière aussi de diminuer cette empreinte sur l'impact, voilà, en tout cas, sur l'océan. Donc il y a différentes choses. Évidemment, le transport à la voile, je vous en parlais, mais ça peut être aussi le développement de l'hydrogène, qui est quelque chose qui est en train d'arriver aussi, qui, évidemment qui que le transport maritime regarde de très près. Exactement, et c'est vrai que c'est très important quand on veut avoir une dynamique globale sur un sujet d'entraîner tous les acteurs. Et pour ça, entre le secteur économique, c'est évidemment majeur. Quand on parle du transport maritime, d'autant plus parce que c'est vrai que 90% des marchandises acheminées par voie maritime. Et ce chiffre, en fait, il ne va faire qu'augmenter. C'est-à-dire qu'a priori, si on en suit les. Les courbes de, de croissance, on va avoir de plus en plus de trafic qui va se faire euh, par voie de mer. D'autant plus encore avec euh, le, la fonte euh, au pôle qui va aussi ouvrir de nouvelles voies maritimes. Donc c'est très important que le secteur euh, se saisisse du sujet et réfléchisse vraiment à comment diminuer au maximum son impact. Donc aussi bien en termes de pollution chimique, atmosphérique, mais sonore aussi. Les animaux marins sont très euh, sensibles. Euh, au, au bruit des bateaux. Donc ça, c'est des, des questions euh, duquel euh, le, le secteur du transport maritime s'est emparé, mais il y a encore beaucoup à faire euh, histoire de réussir à, comment dire, compenser en tout cas le fait que le transport maritime va augmenter euh, de manière croissante dans les années qui viennent. Il y a la question également, euh, tu parlais du, du, des milieux polaires. Hein. Hein, Aujourd'hui, euh, on sait que l'impact du changement climatique est et deux fois plus important dans les zones polaires, en particulier en Arctique. Et du coup, on a aujourd'hui, on voit fondre la banquise, fondre les glaciers. Et donc, il y a un vrai enjeu par rapport à ces zones polaires qui sont des zones extrêmement importantes aussi pour la circulation océanique dont on parlait tout à l'heure ces zones polaires contribuent fortement à créer cette dynamique, ce tapis roulant de courant qui va du nord au sud et du sud au nord. Donc il y a un vrai enjeu aussi de préservation de ces zones polaires qui font l'objet, alors certaines zones comme l'Antarctique, l'objet d'un traité, mais du coup ce traité à l'échelle internationale aujourd'hui est discuté. Euh, même chose, du coup il y a des discussions aujourd'hui pour un accord euh, en Arctique. Donc là il y a des vrais enjeux pour pouvoir, euh, préserver ces écosystèmes qui jouent un rôle majeur aujourd'hui euh, à l'échelle mondiale. Oui, et puis c'est vrai que les effets de, de, de cette fonte au pôle euh, qui est en accélération constante, euh, ils sont de mieux en mieux compris, mais on a encore du mal à anticiper euh, tout ce que ça pourrait créer, euh, tout simplement parce qu'encore une fois, euh, sur des échelles de changements très, très courts, en fait, euh, par rapport au temps historique de l'histoire de notre monde. C'est vrai que là, on voit des, des changements qui se passent de manière extrêmement rapide et sur lesquels on a peu de, de recul. Mais par exemple, euh, la, la fonte des glaces terrestres, euh, ça, ça participe largement à l'élévation du niveau de la mer. Donc euh, on a encore du mal à se rendre compte de combien de centimètres est-ce qu'on peut gagner euh, juste à cause de la fonte euh, en Arctique et en Antarctique, mais ce qui est certain, c'est que ça vient rajouter des masses d'eau au volume d'eau globale et que du coup, ça a forcément euh, un impact sur le niveau de la mer. Et ce niveau de la mer, euh, ça paraît rien de parler de... Euh 5, 10, 15 cm, mais ça vaut, enfin, je ne sais pas trop comment est-ce que vous pouvez faire le test chez vous, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en réalité, 15 cm, c'est énorme. Je veux dire, il y a des, des pans entiers euh, de côtes qui, qui se font avaler de cette manière-là. Donc c'est vrai que l'enjeu des pôles est vraiment important. On parlait des enjeux de connaissances, ça fait vraiment partie des endroits sur lesquels il faut qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe pour mieux anticiper. Euh, ça fait aussi partie des endroits qui sont un petit peu euh, loin des yeux, mais où il se passe des choses... Euh, très importante, soit en termes de circulation océanique, où il y a des espèces aussi euh, très particulières qui vivent et qui vivent dans des conditions euh, extrêmes, habituées à des grands froids et qui ne supportent pas trop les variations de température. Et euh, voilà, comme le disait Céline, ça a un impact vraiment euh, au global dans le sens où ces conséquences-là, ça a euh, des conséquences sur euh, la fréquence des cyclones, sur euh, tout un tas de choses qui, au final, nous reviennent un petit peu... Euh, comme euh, effet Boomerang. Donc, euh, pour nous protéger, nous, il faut aussi protéger nos pôles. C'est important. On a la question de l'élévation du niveau de la mer. Hein. Ça, c'est un vrai sujet qui sera aussi discuté pendant le One Ocean Summit. Hein. Et du coup, il y aura euh, des villes qui seront présentes, des territoires, hein, euh, différents endroits dans le monde, pour euh, partager, en fait, euh, la manière dont ils anticipent, dont ils euh, essayent, en tout cas, euh, souhaitent s'adapter face à cette élévation du niveau de la mer. Ça, c'est un vrai enjeu pour les, les villes et les territoires côtiers. Euh, quand on regarde des cartes, il y a quelques cartes qui circulent sur Internet ou avec une prédiction d'une élévation d'un mètre euh, du niveau de la mer. Euh, D'ici 2100, on voit qu'il y a des, presque des pays qui vont disparaître hein, finalement, euh, du globe. Donc, il y a un vrai enjeu de euh, comment, finalement, on va pouvoir euh, voilà, s'adapter et, et anticiper... Euh, euh, l'impact de l'élévation du niveau de la mer. Là aussi, on est sur un phénomène qui s'est largement accéléré dans les 30 dernières années. Donc, euh, on voit que le, le niveau de la mer monte de plus en plus vite. Il est en fait essentiellement lié euh, au réchauffement global qui lui-même est lié euh, à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, les scientifiques, euh, notamment du GIEC, parlent d'un phénomène irréversible alors le mot fait peur, mais c'est le terme. Euh, on parle d'irréversibilité tout simplement parce que si aujourd'hui on arrêtait toutes nos émissions de gaz à effet de serre, l'océan continuerait de monter. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en fait, encore une fois, on, les échelles temporelles elles sont très importantes. L'échelle de notre vie à nous par rapport à celle du réchauffement de l'océan, c'est deux choses vraiment très très différentes. Si on arrêtait nos, nos émissions, l'océan continuerait progressivement de monter. Il y a un moment où il s'arrête de monter, mais c'est juste que le temps qu'il absorbe tout l'excès de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, forcément, je veux dire, ça, ça prendrait un certain temps. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, si on diminue largement nos émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer il va monter beaucoup moins vite que si on ne les diminue pas. Donc on a quand même des leviers d'action euh, en matière de euh, ce qu'on appelle l'atténuation, donc atténuer euh, nos émissions de manière globale, mais on a aussi des leviers en matière d'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de, de réponses qui sont apportées par euh, des territoires, pour justement se prémunir de cette élévation du niveau de la mer. Ça peut être très tard. Par exemple, il y a certains, certaines communautés qui vont euh, euh, planter certaines espèces qui freinent l'érosion des côtes. Par exemple, en Méditerranée, si vous y êtes déjà allé pendant les vacances, il y a ces grandes algues qui atterrissent parfois sur la plage. On se dira ah, un petit peu... Euh, » C'est un peu sale, j'aime pas trop ces algues. Mais en fait, les herbiers de Posidonie, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un rôle hyper important, pas parce qu'ils capte du CO2, mais aussi parce que ça permet de freiner l'érosion des côtes. Donc, dans certains endroits, on va repeter certaines espèces qui vont freiner un petit peu ce phénomène d'érosion. À d'autres endroits, comme à Jakarta, par exemple, ça a été officialisé très récemment, on va être obligé de délocaliser les villes, tout simplement parce que euh, le phénomène va trop vite. Donc, euh, le Parlement... Euh, de Carta vient d'officialiser la nouvelle du fait qu'ils vont délocaliser la capitale sur l'île de Méo parce que l'air monte de manière assez rapide et qu'en plus de ça, euh, le sol a tendance à s'enfoncer. Donc ça met en danger beaucoup trop, un nombre beaucoup trop important de, de personnes et dans ces cas-là, il, il faut penser à une délocalisation. Donc, il y a différentes possibilités qui existent quand on parle de s'adapter euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut partager en tout cas ces différentes possibilités, partager ce qui fonctionne et ce qui ne l'a pas et faire en sorte que ce sujet émerge aussi au niveau international pour qu'il y ait des et des financements qui permettent justement aux villes et des territoires d'anticiper au mieux. Et partager en fait ces solutions, c'est une manière de, de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience hein, à l'échelle internationale, hein, que c'est vrai que ça, c'est un élément... Euh au-delà, de, pendant longtemps, le GEC utilisait le, voilà, cette question des degrés. Hein, donc euh, voilà, 1,5, 2,0, euh, avec l'objectif de, de limiter le réchauffement à 1,5. Aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi un enjeu par rapport à, à cette élévation du niveau de la mer. Hein, D'où cette nécessité, en tout cas, de, de stopper, de, de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre hein, pour arriver à... À ne plus surcharger l'atmosphère et, et on sait que l'océan n'aura pas sa, cette capacité à absorber euh, tous les excès de, de, de dioxyde de carbone hein, de, de gaz à effet de serre pendant très longtemps donc ça c'est aussi un enjeu hein. je pense que par rapport au changement climatique là, euh, l'objectif c'est vraiment de, de stopper le plus rapidement possible donc ça sera aussi dans les, dans les discussions hein, du One Ocean Summit, hein. on parlait juste avant du transport maritime, on voit bien que là il y a un vrai... Euh, il y a une prise de conscience petit à petit qui émerge avec une volonté d'apporter de, de, des solutions et de s'engager. Donc, ça sera aussi un des enjeux de, de ce sommet, de, de favoriser à l'échelle internationale, en tout cas, une prise de conscience et de pouvoir appeler des solutions et des initiatives qui permettent, sur les différents sujets que l'on a abordés, de, voilà, de, de préserver l'océan et de limiter au maximum en fait, les changements qui sont en cours. Oui, et tout ça, c'est important. Euh, quand, euh, après une COP sur le climat, souvent, tout le monde a un petit peu le moral en berne, nous y compris, on hein. ne cache pas, je veux dire, c'est pas évident, mais on a tendance à oublier, euh, tout, tout simplement parce qu'on ne le sait pas, je l'ai appris récemment, mais en fait, il enfin, y, y a 30 ans, les projections des scientifiques sur notre trajectoire de réchauffement global, elles étaient bien plus catastrophistes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc en fait, mine de rien, le fait d'animer comme ça cette communauté internationale, de faire réunir les États autour de la table pour se donner des objectifs communs, ça permet quand même, euh, même si bien sûr les actions ne vont pas assez vite par rapport à l'urgence, ça nous permet quand même d'avancer dans la bonne direction. Ce qu'il faut, c'est toujours pousser plus loin, mettre plus de sujets sur la table et, et pousser vraiment tous les acteurs qui ont un rôle à jouer, à agir de bonne manière. Mais ce qui est certain, c'est que euh, la coopération internationale, c'est très important. Si on avait eu aucun des traités qu'on a aujourd'hui, euh, on peut se demander dans quel état serait notre planète et je pense qu'elle serait, serait probablement dans un état bien pire que ce qu'on a aujourd'hui. Donc euh, c'est aussi voilà, ça, le petit message un peu euh, plus euh, positif, après qu'on ait parlé de tous ces impacts que je voudrais euh, dire, parce que euh, c'est quelque chose duquel on a du mal à se rendre compte, parfois, euh, quand on les médias, euh, on a du mal à prendre du recul là-dessus. Encore une fois, dans cette coopération internationale, on serait dans une situation bien pire que ce qu'on est aujourd'hui, et les trajectoires, euh, enfin, on serait sur des trajectoires euh, 5 degrés de réchauffement à la fin du siècle, alors que, dans le moment, on est à 2,7, 2,8, ce qui, bien sûr, est encore trop. Donc il faut toujours aller vers la, la diminution de nos impacts, mais euh, les choses avancent quand même. On ne peut pas dire qu'elles reculent en tout cas. Et ce qui est important également, c'est bah, de partager avec vous. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Évidemment, il va y avoir des experts qui vont se réunir, euh, cette communauté internationale, mais l'enjeu aussi, c'est de partager avec vous tous, hein, de partager toutes ces informations, euh, voilà, tout ce qui va être discuté, pour que vous aussi, vous puissiez... Euh, ben finalement comprendre c'est quoi euh, voilà euh, les enjeux euh, quelle est la place de l'océan et pouvoir aussi partager ça vous dans, autour de vous euh, dans vos familles euh, avec vos amis euh, pouvoir échanger et puis se dire ben voilà finalement on peut aussi agir on peut aussi mobiliser euh, finalement euh, voilà, euh, une communauté autour de voilà, euh, pour pouvoir être aussi acteur, acteur de, de changement et, et, et de la préservation de l'océan donc ça, c'était vraiment le, la volonté d'Ossanopolis aussi, euh, pendant ce One Ocean Summit, de, de proposer tout un ensemble d'actions, de, de, d'activités, hein, pendant, pendant les trois jours qui vont venir. Donc on a euh, des experts hein, qui vont intervenir euh, pendant les ateliers et les forums du One Ocean Summit qui, qui viendront également à Ossanopolis. Hein, et vous pourrez les rencontrer, vous pourrez échanger avec eux, vous pourrez discuter. Euh, ils vous raconteront ce qu'ils font, hein, chacun dans leur domaine. Alors vous, vous verrez, il y a, des spécialistes de, de, de l'aquaculture, euh, des algues, euh, mais également du transport maritime, de la construction navale, euh, de la protection de l'océan, euh, des aires protégées, euh, de la gouvernance. Voilà, il y aura vraiment tous les sujets qui euh, vont, être, vont être abordés hein, et vous pourrez venir discuter avec l'ensemble de ces personnes. Et il y aura également des conférences, hein, on essaiera d'aller un peu plus loin sur la question de, aussi euh, de, de liens entre l'océan, la science, la société c'est quoi aujourd'hui les enjeux, comment on peut co-construire un, un, un océan durable et viable pour tous donc ça, ça sera aussi des, des moments d'échange que vous pourrez partager hein, pendant, pendant les tours qui vont venir à Ossanopolis alors il ne nous reste que minutes puisqu'on avait prévu voilà, une fin à 16h alors moi ce que je propose c'est voilà, à nouveau si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas le micro va circuler, donc si vous voulez, voilà. Merci. Oui, bon, moi, je me pose une question sur la possibilité de faire baisser l'effet les, euh, les de serre dans toute l'humanité. Parce que peut-être qu'on peut faire baisser l'accélération, mais en valeur plus, ça m'étonnerait parce qu'on est quand même 8 milliards. Grosso modo 3 milliards de riches, 2 ou 3 milliards de riches et 3 ou 5, 000, 5 ou 6 milliards pardon, de pauvres qui ont envie de se développer, nous, et qui vont émettre de plus en plus. Et donc globalement, je ne vois pas comment on peut arriver à faire baisser euh, nos rejets. Oui, non, c'est sûr que on a quand même globalement une croissance démographique global, euh, on a aussi, on développe aussi euh, bah, de plus en plus euh, d'industries, euh, on a besoin, on se crée des besoins de plus en plus nombreux, donc euh, évidemment qu'il y a une notion euh, qui est importante, euh, qui est un peu celle de sobriété, qui est celle qui a du mal à infuser, et qu'on peut difficilement imposer à des États qui sont en train de se développer. Après, euh, par exemple, euh, pour la première fois cette année, à la COP26 de Glasgow, euh, les États euh, ont fait mention euh, du fait qu'il fallait abandonner euh, l'énergie au charbon. Ça paraît tout bête comme ça, mais euh, pendant des siècles, l'énergie au charbon, c'est ce qui a permis à tout le monde de se développer. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose duquel on va se détacher de plus en plus et qui a un énorme impact euh, de rien sur nos émissions globales. Euh, sur plein de secteurs industriels, on voit qu'il y a quand même une réflexion euh, qui est entamée et que euh, le progrès technologique, dans une certaine mesure, permet aujourd'hui euh, de euh, consommer ou de produire de l'énergie avec euh, beaucoup moins de moyens que ce qu'on faisait avant. Donc je comprends tout à fait votre inquiétude hein, qui est partagée. C'est pour ça que je parlais de sobriété. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous un peu avoir en tête et euh, qu'il faudrait aussi réussir à insuffler au niveau étatique, ce qui n'est vraiment pas évident. Mais... Euh, Aujourd'hui, pour produire euh, une certaine quantité d'énergie, on a quand même besoin de moins que ce qu'on utilisait il y a 100 ans. Donc euh, voilà, il faut se dire qu'on va y arriver. Et c'est vrai que sur le, la partie euh, innovation, je pense qu'aujourd'hui, on, on a cette feuille de route. C'est-à-dire qu'on on sait qu'en termes d'innovation, on ne doit pas aller forcément sur une, une production sans regarder finalement l'impact que l'on a sur l'environnement. Donc... Euh, dans, dans les critères, hein, euh, pratiquement tous les États aujourd'hui hein, ont quand même, il y a une réglementation qui euh, vise à limiter l'impact sur l'environnement. Alors, ça peut être euh, évidemment un impact direct, mais indirect également avec les émissions de gaz à effet de serre. On parlait tout à l'heure de l'impact, le bruit également. Voilà. Plus ça va, plus euh, on, on sait, on, on a cette connaissance malgré tout de euh, ce qu'il faut limiter. Et donc, aujourd'hui, dans, dans, dans le domaine de l'innovation, hein, des technologies qui sont le, finalement les solutions de demain hein, pour euh, pouvoir euh, avoir un mode de vie qui correspond euh, au développement sur lequel on est, euh, même si je suis d'accord, il faut aussi qu'il y ait cette notion de sobriété, hein, malgré tout, euh, on, on, on va plutôt vers cette innovation hein, et qui, qui va permettre en tout cas de, de réduire en fait, nos, nos émissions de gaz à effet de serre, notre impact sur la biodiversité, euh, qui est et, et évidemment limer cette érosion hein, qui est en cours. Oui, sachant que euh, la science, c'est vraiment un peu au centre de toutes ces questions-là, parce que par rapport à la biodiversité, euh, plus on s'y intéresse et plus on se rend compte du rôle incroyable qu'un tas d'écosystèmes ont, je veux dire, en termes de captation de CO2. Donc, c'est pas ça qui va venir sauver, euh, je veux dire, euh, le monde entier et qui va nous permettre de, de retourner, entre guillemets, la dynamique qui est à l'œuvre. Mais en tout cas, sûr, c'est qu'aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux comment les écosystèmes fonctionnent, on comprend de mieux en mieux leur valeur ajoutée. Et c'est de plus en plus une question avant d'aller construire un parking ou un centre commercial de savoir est-ce que ça vaut le coup de sacrifier cette zone humide qui capte je ne sais combien de tonnes de CO2 de par an. Encore une fois, tout ça, c'est des questions qui sont assez nouvelles. Je pense qu'il y a 50, 60, 100 ans, on n'en parlait pas du tout. Et... Mais il faut avoir ça en tête parce qu'au final, c'est des... en tout cas des critères qui sont aujourd'hui de plus en plus gardés, de plus en plus imposés, et, et, de, et des systèmes qui sont de mieux en mieux compris également. Une autre question. Oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est la relation des politiques avec la, les industries. Donc on voit déjà au niveau de, des industries de la pêche, bon, ils ont un pouvoir, les Hollandais, un pouvoir très important sur euh, les politiques au niveau de, des décisions européennes. Bon, C'est vrai qu'au niveau des ressources de l'Orient, eux, les quantités de poissons, ils s'en fichent. Hein. Ils en rejettent, ils payent des amendes, peu importe. Bon, je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver si on exploite d'autres ressources, par exemple les minerais, mais quels vont être euh, ben, les comportements de tous ces gens-là, vis vis-à-vis des États, avec des lobbies très importants. On parle également de finances bleues. Euh, bon, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Oui, oui on, on, a, je pense que ce que vous dites, c'est qu'il y a tout, malgré tout une volonté d'aller euh, extraire euh, et d'utiliser des ressources. Hein. Il y a un vrai potentiel dans l'océan et qu'il y a quand même une contre la monde pour aller exploiter, être le premier à exploiter. Et il y a des pays qui sont, ce que disait Anaïs tout à l'heure, hein, qui, qui ont cette capacité à développer et à pouvoir aller euh, prélever euh, des ressources dans des zones où, euh, finalement, soit il n'y a pas de réglementation, euh, soit, euh, comme vous parliez, des, des ressources dans les grands fonds, euh, des ressources euh, minières. Voilà, il y, y a un vrai potentiel. Euh, alors, ce qui est des grands fonds, aujourd'hui, il y, y, y a une vraie prise de conscience. Hein. Euh, tout le monde connaît les enjeux par rapport aux grands fonds et, et la connaissance, elle est extrêmement réduite. Euh, donc là, il y a quand même, euh, à l'échelle internationale, la communauté euh, qui alerte en disant qu'il euh, ne faut surtout pas aller exploiter. On ne connaît pas du tout... Euh, euh, ces écosystèmes euh, donc il y a euh, là, là aussi en fait je pense que euh, il faut que tout le monde peut s'exprimer en cas sur euh, ce type d'action et, et, et accompagner en tout cas la communauté scientifique qui alerte en fait sur les dégâts que cela pourrait causer euh, je pense que en tant que voilà, euh, citoyen on peut aussi euh, euh, s'exprimer et, et une fois qu'on connaît ses impacts dire attention euh, je pense qu'il faut quand même fortement limiter. Il ne faut surtout pas aller vers, vers cette exploitation et cette extraction. Euh, en ce qui concerne la pêche, alors je, je suis. Il y a quelques personnes. Il y a une personne dans la salle très compétente sur la question de la pêche. Euh, Sarah, tu veux répondre sur la pêche euh, ça va Pas être facile pour moi. Euh, sur la pêche, il y a, il y a, déjà, il y a différentes échelles à avoir en, en, en tête. Euh, il y a l'échelle de ce qui se passe là, au large de Brest, au large de toutes les côtes françaises et européennes. Il y a ce qui se passe au large, en haute mer. Et, et puis, il y a ce qui se passe au très grand large, là où plus personne ne voit rien. Et, et je pense que là-dessus, il faut faire attention parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont véhiculées sur le sujet de la pêche. Euh, il y a une différence entre. Et j'imagine qu'il euh, y a eu une référence tout à l'heure aux événements des derniers jours où euh, le Margiris, ne pas le citer, qui est un des plus grands chalutiers du monde, euh, vient de déverser je ne sais plus combien de milliers de tonnes euh, de, euh, du merlan bleu et pas du merlu, contrairement à ce que disait la Ciford, euh, dans, dans l'océan. Euh, il y a effectivement des, des tonnes et des tonnes de poissons qui sont rejetés aujourd'hui. Certains parce qu'on a une mauvaise exploitation, d'autres parce que réglementairement, on oblige. Les professionnels de la pêche rejeter ces poissons. Euh, il y a une différence entre les gros industriels qui sont bah, dans tous tout, tout, tout les métiers. Hein. Si vous demandez aux petits maçons qui travaillent à côté de chez vous ou aux parents de la farge, quelle est la pratique et la, la relation qu'ils ont à la matière, on est tout à fait dans la même, dans la même catégorie. Euh, je pense que ce qu'on peut tous faire à notre niveau, et la pêche en est un, un parfait exemple parce qu'on est tous des consommateurs, enfin, à part les végétariens et les véganes. On est tous des consommateurs de, de poissons. Euh, c'est se renseigner et apprendre. Et, et je pense que tous, à notre niveau, on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'améliorer. Et aujourd'hui, sur ces produits-là, euh, bah, c'est faire l'effort quand on va acheter du poisson, de se renseigner sur quel est le poisson qu'on consomme, où est-ce qu'il a été pêché, par quel engin de pêche il a été pêché. Si j'habite ici, ce n'est pas très très compliqué d'aller retrouver les petits producteurs et puis de leur acheter du poisson en direct et de dialoguer avec eux et de comprendre un peu mieux ces métiers-là aussi. Il euh, y a une différence entre le margiris qui peut. Il y, y, y a des bateaux aujourd'hui où, je vais vous donner un autre exemple, c'est le dernier en date qui a, qui a été sorti du, du, de chantier, c'est le Scombrus. Scombrus, on lui a donné un quota de 44 000 tonnes de macros en un an. La plupart des bateaux artisans avec lesquels je travaille, ils ont 4 tonnes à l'année. On n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles de valeur. Donc il y a aussi cette démarche-là, d'apprendre, d'aller vers l'autre, de reconnaître qu'on ne sait pas. Euh, effectivement, Céline m'a un peu chopée à, à chaud là, mais, euh, mais on fait partie de, avec ces on fait partie de, de, des experts aujourd'hui qui sont identifiés sur ces sujets-là. On fait partie, ça fait deux jours qu'on est ensemble à l'IFREMER pour parler de ces questions-là. Là, il euh, y a le One Ocean Summit où on fait partie de ceux qui contribuent à ce genre de discussion. Mais ce que j'essaye de comprendre aux gens en permanence, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un doctorat en droit et biologie marine que je sais tout, je ne sais rien, je ne sais pas grand-chose. Je sais deux, trois petits trucs différents des autres, mais si je vais voir le cordonnier qui habite en bas de chez moi, je ne sais pas réparer des chaussures. Et lui, il a son expertise là-dedans. On a tous à apprendre tous les jours. On peut tous s'améliorer tous les jours sur, nos, sur notre rapport aux choses et, et sur la question de savoir si on est 8 milliards, alors malheureusement bientôt neuf, euh, et, et ce que ça va donner derrière. Euh, notre impact à nous est tellement fort et tellement plus important que tous ces pays là qu'on qu appelle émergents. Euh, si nous, déjà, on change la donne, si nous, on arrête d'acheter les mauvais produits, si nous, on arrête d'engraisser les mauvais industriels, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Les lobbies industriels, ils ne changent pas. Ils vont là où ils gagnent de l'argent. Les grosses entreprises de pêche, elles vendent parce qu'on achète leur poisson. Le jour où on arrête d'acheter ce poisson-là et qu'on achète le poisson des petits métiers, les gros, ils vont changer de technique. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et c'est vrai pour les industriels et c'est vrai pour nos décideurs. La, la, une des choses que j'ai pu dire ce matin. Euh, c'est qu'on peut avoir les meilleures études scientifiques. Tout ce qu'on constate aujourd'hui du point de vue scientifique, ça fait 20, 30, 40 ans pour certains qui s'égosillent et qui de se faire entendre. Et on avait un petit désaccord avec d'autres collègues ce matin sur le sujet. Euh, non, ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus parce qu'on fait des blocages, parce qu'on n'a pas très envie de les entendre, euh, parce que ça fait peur, parce que ça fout la trouille, euh, l'eau qui monte. Les gens, en ce moment, à des baraques, les pieds dans l'eau, bah, ils vont les avoir littéralement les pieds dans l'eau dans pas très longtemps. On n'a pas envie de se dire ça. Mais en même temps, c'est des réalités qu'il faut qu'on arrive à entendre, où nous tous, il faut qu'on arrive à se parler. Il faut que les scientifiques arrivent un peu plus à parler à ceux qui sont pas des scientifiques et les autres bah, aient un peu plus d'apprendre. Et je pense que si on arrive à faire un peu tout ça tous ensemble, là, il y a moyen qu'on avance. Mais, mais ça ne, on ne peut pas attendre des autres parce que les décideurs politiques, parce que les industriels, on travaille avec eux. Il y en a des très chouettes, il y en a qui font des choses extraordinaires, et puis ben, il y en a qui ne sont pas cool du tout, et avec qui on n'avancera pas. Et si on attend que ça vienne d'eux, ça n'arrivera pas. C est, c est, moi, en tout cas, euh, s'il y a bien une chose que je pense savoir, c'est celle-là. Dans le reste, franchement, pff, pas que plus 10 ou pas, on ne sait pas grand-chose, on apprend tous les jours. Merci, Sarah. Justement, on est là pour apprendre, tous, et pour échanger, justement, et, et partager, en fait, nos... Voilà, ce que nos visions, euh, pouvoir euh, s'enrichir hein, collectivement, en fait, euh, du regard des uns et des autres. Et je pense que c'est ça euh, l'objectif hein, de, de ce pavillon du One Ocean Summit hein, pendant les trois jours hein, à Haussapolis. Et j'espère que vous pourrez euh, profiter euh, des échanges que vous aurez. Euh, N'hésitez pas à faire part aussi de votre vision des choses, de votre regard hein, par rapport à, à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Je pense que les scientifiques, les experts seront, euh, vraiment auront vraiment grand plaisir à échanger avec vous et à, à pouvoir eux aussi s'enrichir euh, de, votre, de votre vision. En tout cas, je vous remercie euh, toutes et tous hein, pour ce, ce moment d'échange, hein, pour euh, cette première conférence hein, du pavillon du One Ocean Summit. Hein, et puis, euh, bah, écoutez, je, je vous souhaite en tout cas... Euh, euh, de belles journées. J'espère que vous reviendrez euh, à Ossanopolis pour vous rencontrer à nouveau euh, voilà, euh, d'autres euh, experts, hein, d'autres intervenants et euh, partager avec eux euh, voilà, l'océan. Merci beaucoup. Au revoir.